Je non, non, non, non, non, non, mais non, non, à la non, non, à non, non, de non, non, non, Tu non, non, non, non, non, non, non, non, non, tu il fallait monter euh, l'escalade, sortir du, du, du groupe, au poil au crosswall, et tout le groupe, ensuite dans euh, tout ça. C'est euh, assez compliqué cette étape. Euh, donc, euh, assez satisfait, euh, satisfait de, de ma place. Même, oui, il faut le dire. On le reconnaît, on voit le travail que tu fais. Par conséquent, tu savais qu'automatiquement, c'était plus de montagne et qu'il fallait s'y attendre. attendre oui, bien sûr, il fallait s'y attendre parce que c'était difficile de s'approcher jusqu'à la fin. D'accord. Bon. Eh bien, aujourd'hui, il faut bien te reposer et puis pouvoir pour demain, demain, pour le Oui, on peut commencer à se passer. Euh, Eh bien, on vous revenir la, La côté euh euh la, la, euh la, euh OK